Jean-Louis Rullière, je suis professeur d'économie à l'Université Claude-Bernard Lyon 1, rattaché à l'Institut des sciences financières et d'assurance, qui est en fait une école d'actuariat qui se trouve à Lyon. Depuis 2017, date de création de la chaire Présente Horizon, nous pouvons développer des recherches dans le secteur de la prévention en santé en articulant deux laboratoires de recherche, un laboratoire qui est concentré sur des questions autour de l'actuariat, de la microéconomie, de la décision et puis un autre laboratoire qui est consacré aux questions de santé publique et donc aussi en particulier de prévention en santé. Est-ce qu'il existe un modèle de la prévention C'est en fait l'objet de la chair pour une raison très simple. C'est qu'a priori, les actuaires, les économistes conviennent que euh, le modèle de la prévention en soi ne peut pas exister. Et ceci pour des raisons comportementales, comportementales de l'assuré. Deux raisons parmi d'autres. La première, le biais temporel. Je suis pour la prévention, mais demain. Pourquoi Parce qu'on me demande un effort maintenant. Or j'aimerais bien faire cet effort, mais plus tard. Deuxième euh, biais qui explique l'absence d'un réflexe de la prévention, j'envoie le coût immédiat, j'ai de la peine à définir l'avantage futur, très incertain, avec euh, des propriétés euh, peu connues au moment où je dois décider de cet effort. La chaire regroupe parmi tous nos partenaires des IP et aussi des groupes de protection sociale, nous sommes heureux qu'il soit parmi nous, pour au moins deux raisons. Au-delà euh, de l'apport financier qui permet de soutenir la recherche scientifique dans notre chair, nous avons besoin d'eux, comme de vrais partenaires, pour deux raisons. La première, l'accès à des bases de données qui nous permettent de mieux apprécier le comportement des assurés et de comprendre comment on pourrait déclencher le comportements préventifs chez eux. Deuxième raison, nous voulons, pour, toujours pour étudier les comportements, mettre en place des dispositifs expérimentaux qui nous permettraient de faire des expérimentations de terrain en touchant directement les assurés de manière à avoir des renseignements statistiques bien plus précis sur le ciblage des assurés mais aussi sur euh, l'adhésion des assurés à des programmes de prévention. Parmi les messages que je voudrais faire passer, un qui est très important, l'avenir de la recherche, par exemple comme un objet aussi particulier que la prévention en santé, passe nécessairement par quelque chose de très connu, surtout aujourd'hui, euh, l'utilisation des données massives et des traitements euh, statistiques que cela suppose, à travers l'intelligence artificielle en particulier, dont tout le monde parle, mais aussi par le développement d'expérimentations de terrain, « field experiments », qui permet d'avoir des traces statistiques sur les comportements des individus.